Il y a ce risque-là et on a accepté, et donc c'est bon ça la forme de, de, de, de résignation, on a accepté de vivre avec ça. C'est un truc de dingue. Comme nous, on a accepté d'avoir des plots de béton devant mmh. BFM TV pour éviter qu'il y ait un cinglé qui veuille nous foncer dessus en bagnole. Enfin, c'est quoi, ce, quoi cette société C'est un truc a de un dingue. Aujourd'hui, que... tout le monde lève le doigt en disant j'ai le droit ». Mais t'as le droit de quoi T'as le droit de fermer ta <rire> gueule de temps en temps. Quoi. On a des devoirs, on n'a pas que des droits aujourd'hui sur Twitter et autres. Mais surtout, – Non mais non je mais te jure, surtout, non mais moi ça me fatigue, si j'en ai marre n, de dire, tu, tu donnes ton opinion à la radio, tu donnes mmh. ton opinion dans un journal, moi j'ai le droit de te répondre, oui as le droit de me répondre, on a le droit de débattre, mais t'as pas, mmh. pas le droit de me menacer de mort, t'as pas le droit de m'insulter, vous n'avez pas le droit d'arriver à 300 en disant si on rentre dans vos locaux, on va tout péter quoi, mmh. mais c'est quoi Demain s'il y a un des régimes là qui pousse les, les factieux, les, les Mélenchon et, et les Marine Le Pen, mais tu vas voir quand ceux qui auront mmh. les manettes des forces de l'ordre, comment ils vont mater les manifestations. Oui. Là, on non va se marrer deux minutes. Et les mecs, ils pourront toujours lever le doigt en disant j'ai le droit de... Tu auras le droit de te faire latter la gueule, tu verras comment ça va <rire> se passer. C'est tout, c'est tout ce qui va se passer. Donc aujourd'hui, on a tout accepté simplement au nom de j'ai le droit de... Non, moi je, je te jure je n'en peux plus. Quoi. Je